Chers amis Poissons ou ascendants Poissons, voici une vidéo avec euh, un portrait un petit peu insolite de votre signe. Mmh. Si vous étiez une qualité, euh, moi je dirais euh, l'intuition, vous en êtes euh comment dire, euh, bourré, euh, vous êtes euh, un, un exemple même euh, d'intuition et même parfois vous en avez un petit peu trop et euh, vous n'écoutez pas euh, ce que les autres vous disent, tant euh, vous êtes sous l'influence euh, de vos intuitions et même parfois de vos sensations également. Vous êtes quelqu'un de très très très réceptif. Si vous étiez un défaut, je dirais la fuite, parce qu'en fait, c'est pas du tout que vous manquez de courage, mais vous détestez le conflit, vous détestez tout ce qui vous confronte finalement à l'autre et qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Donc euh, fuir, c'est aussi une manière de se protéger, hein et euh, de ne pas euh, avoir à euh, gérer euh, le conflit, la dispute, euh, tout ça, vous n'aimez pas, vous fuyez! Si vous étiez une couleur, je dirais le bleu marine, avec un accent sur marine, vous êtes un signe d'eau, vous aimez les profondeurs marines, euh, qui sont souvent d'un bleu très très foncé, et euh, ça évoque pour vous tout le côté euh, euh, émotionnel, parce que euh, l'eau euh, a à voir avec les émotions, euh, elles sont euh, euh, mouvantes, elles sont... Euh, vous pouvez être noyé par des émotions, vous pouvez pleurer toutes les larmes possibles, euh, l'eau est un élément euh, essentiel dans votre vie et le, le côté sous-marin va avec votre côté parfois très très secret. Si vous étiez un plat, moi je dirais la bouillabaisse, hein, parce qu'il y a les poissons euh, qu'on va pêcher dans la mer hein, dont on vient de parler, c'est un, un plat qui réchauffe, hein, euh, un plat euh, convivial, euh, chaleureux. Euh, en même temps il est assez goûteux, il hein, y a pas mal de... il y a de, de l'ail, hein, beaucoup, euh, vous aimez ça? Euh, vous aimez tout ce qui a un goût un petit peu spécial. Et c'est vrai que la bouillabaisse euh, non seulement elle a un goût spécial, mais c'est un, un plat qu'on ne mange que dans une certaine région. Si vous étiez un sport, bon, ça paraît bateau, hein, mais c'est la natation, puisque vous aimez l'eau, vous aimez vous y plonger, et euh, quand vous y plongez, alors pourquoi ne pas nager hein, bien évidemment? Alors c'est pas forcément les meilleurs euh, nageurs ni les champions olympiques qui sont du signe du Poisson, hein, mais euh, vous aimez euh, barboter hein, euh, dans votre bain par exemple, vous aimez aller nager en piscine, vous aimez euh, euh, encore mieux bien évidemment, nager dans la mer, avec euh, euh, tout ce que cela peut sous-entendre euh, symboliquement. Si vous étiez une ville, bah, on a cherché hein, avec Zoé, euh, on a pensé à Bruges, parce que d'abord c'est une ville un peu comme Venise, hein, qui est construite sur des canaux, et il y a un côté très romantique, on fait des balades dans des barques, euh, on est à deux... C'est euh, euh, la quintessence de ce qu'aime le, le Poisson, qui est un des signes quand même avec le cancer, un des signes les plus romantiques euh, du zodiaque. Si vous étiez un chanteur, on a choisi quelqu'un de très spécial, de très original, euh, il s'agit de Stromae. Alors on l'a choisi parce qu'il a un univers, et que comme tous les Poissons, euh, il a un monde parallèle, on va dire, qui est son monde à lui, il en a fait quelque chose de créatif, et, et chaque Poisson en fait ce qu'il peut en faire, mais il y a un côté extrêmement imaginatif chez le Poisson qui fait que euh, parfois il est dans son monde, un monde à lui, où euh, les codes, les règles, tout correspond euh, à ce qu'il veut, et non pas à ce qu'il est obligé de subir. Il y en a beaucoup, des Poissons, euh, on a cherché un acteur avec des beaux yeux, et parce que les poissons ont toujours des beaux yeux. Et euh, nous sommes tombés sur Daniel Craig, avec ses yeux bleus euh, perçants, euh, qui joue le rôle quand même d'un espion, euh, ce qui va très bien avec euh, les poissons, dans la mesure où le poisson aime euh, tout ce qui est caché, euh, secret, mystère, etc. Et euh, bon, l'espion, il endosse quand même... Euh, euh, des, des personnalités, des costumes, euh, des nationalités, bon ça change tout le temps! Hein. Donc euh, ça va très bien avec la personnalité Poisson, qui n'est jamais tout à fait fixée, tout à fait définitive. Si vous étiez un mot, eh bien vous seriez le mot imagination, parce que euh, ça, vous n'en manquez pas! Hein. Alors autant euh, si vous l'utilisez au positif, c'est-à-dire dans, dans un métier euh, artistique par exemple, créatif, euh, là euh, vous serez euh, le meilleur dans votre domaine, parce que euh, vous avez le poisson à une imagination débordante. Mais si vous l'utilisez pour euh, vous créer un monde qui ne correspond pas à la réalité, euh, vous risquez d'avoir pas mal euh, de déceptions. Donc euh, cette imagination euh, il euh, y a, euh, comment dire, vous êtes obligé, euh, si vous voulez euh, ne pas avoir de déception, de la canaliser et éviter de croire à tout ce qu'elle vous raconte. <muches> Si vous étiez une marque, euh, avec Zoé on a pensé à la marque Petit Navire bien évidemment, euh, vous savez euh, les sardines, hein? euh, et euh, parce que bon vous aimez l'eau, vous aimez faire du bateau peut-être, euh, vous aimez les îles, vous aimez euh, bon tout ce qui fait rêver hein, finalement euh, quand on, on se laisse aller euh, à imaginer des vacances de rêve, peut-être qu'on les imagine sur une île du Pacifique ou sur une île de la Méditerranée. Bref, euh, en tout cas, petit navire, je trouve que ça vous correspond bien. Mm. Si vous étiez un hobby, eh bien je dirais la... que la politique peut être un hobby chez vous, ça peut vous intéresser parce que le Poisson est quand même le signe de l'universel. C'est un signe euh, qui ne... où il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de droite, de gauche, il n'y a pas euh, d'axe nord-sud, d'axe du mal. Euh, le, le Poisson aime toutes les formes de politique s'intéresse à la vie euh, euh, des citoyens, hein? euh, non pas parce qu'ils se sentent forcément directement concernés, ça n'est pas du tout euh, euh, individuel, personnel, il s'intéresse au collectif. C'est le signe du collectif. Merci d'avoir regardé euh, cette vidéo abonnez-vous à ma chaîne hein, si vous l'aimez et je vous retrouve très prochainement sur cette chaîne YouTube